Chers traders et investisseurs, lundi 3 juin, bonjour. En ce début de semaine, tout s'est passé normalement ce matin pour la première session de la semaine. L'ambiance est morose tout comme elle l'était vendredi soir et nous avons donc ouvert Gapé à la baisse. Mais euh, ce gap nous a inspiré à un trade long à 8 heures qui fut payant car il engendra un mouvement de 47 points sur le DAX. Mais pour en revenir à une analyse plus complète de la situation, nous sommes donc clairement en configuration baissière comme nous le précisions en fin de semaine dernière. En effet, la conjonction des mauvais chiffres macroéconomiques et des tweets assassins renouvelés du président des Etats-Unis ne peuvent qu'engendrer des mouvements de prise de bénéfices ou short de la part des opérateurs. Tant qu'il n'existera pas d'événement majeur, à mon avis en provenance de la Maison Blanche, les marchés baisseront ou au mieux stagneront. Pour ce qui nous concerne ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur trois engendrant chacun une médaille. Ce fut donc une matinée, une matinée parfaite en intralais. Espérons que ça continue cet après-midi avec la session américaine. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades et à demain.